Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous parlais d'un test extrêmement important que tout le monde devrait faire, qui est très révélateur de l'équilibre postural, c'est le test unipodal. Unipodal, les yeux ouverts. Les autres tests sont faits dans le cadre du bilan postural dont je parle par ailleurs notamment dans mes formations. Alors c'est très simple, vous vous mettez debout. Donc on va faire ça ensemble, vous mettez debout, vous mettez les mains aux hanches, voilà, vous regardez bien devant vous, alors attention, les genoux doivent être bien tendus, genoux bien tendus, voilà, et vous allez soulever un pied et vous maintenez le plus longtemps possible sur un pied. Vous comptez le nombre de secondes où vous pouvez tenir. Voilà. Donc c'est, vous vous en rendez compte, alors... Certaines personnes ont beaucoup de mal, c'est-à-dire, tout de suite, elles partent sur le côté. L'important, c'est de mesurer, d'évaluer, votre, ce qu'on appelle, votre tenue en équilibre unipodale. Donc, vous êtes comme ça, et maintenant, vous comptez. Vous soulevez 1, 2, 3, alors, voilà, vous comptez, vous comptez, et vous arrivez à 10, 15, 20, 30 secondes ou une minute. Et quand vous ne pouvez plus, stop, vous notez et vous passez à l'autre pied. Donc, vous faites la même chose. Voilà, vous tenez le plus possible. Alors, vous remarquerez une chose, c'est que lorsque vous faites ce test, eh bien, vous sentez votre pied qui travaille. Vous sentez des muscles qui travaillent d'un côté et de l'autre. En fait, c'est le cerveau qui fait tout le travail, qui renvoie... Donc Le pied étant un capteur, les muscles et les tendons des chevilles, des genoux, des hanches étant des capteurs, envoient au cerveau des messages. Le cerveau renvoie des ordres pour contracter à la vitesse de la lumière des ordres pour recréer l'équilibre. Une fois que vous avez fait ce test, eh bien, euh, vous allez simplement regarder cette petite grille hein, qui est euh, le test basique. Si vous tenez moins de 5 secondes, vous avez un très sérieux problème postural. Quand je dis 5 secondes, ce n'est euh, pas 1, 2, 3, 4, 5, vous comptez vraiment les secondes. Si vous tenez 30 secondes, c'est très bien. Si vous tenez une minute, c'est parfait. La plupart des personnes qui ont un, un trouble postural tiennent moins de 10-15 secondes. Dans ces cas-là, ben, je vous conseille de faire faire un bilan. Ce test est révélateur d'un problème postural qui est à la base de tous les déséquilibres et de toutes les chutes des personnes, euh, notamment des personnes d'un certain âge et euh, qui malheureusement euh, ont pour conséquence des fractures du col du fémur et de la colonne vertébrale. Donc vous voyez, ce, ce test tout simple peut alerter sur un risque qu'on pourrait éviter en fortifiant bien sûr la musculature du membre inférieur mais en travaillant en faisant ce test, tout simplement, qui deviendra un exercice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous en savez plus, bien sûr, eh bien, vous allez voir mes autres vidéos, vous pouvez lire mes articles sur mon, sur mon blog, bien sûr, et vous pouvez aussi suivre mes formations, bien entendu, notamment si vous avez des problèmes de genoux, d'arthrose de genoux, d'arthrose lombaire, euh, ou euh, simplement des douleurs générales et si vous voulez savoir comment faire pour euh, vous soigner d'une manière naturelle. Si cette vidéo vous a intéressé, eh bien merci d'appuyer sur j'aime, euh, sinon bah, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.